Alors, euh, les devoirs, c'est quoi? Alors, dans Team, dans le menu de gauche, ici, si on clique sur Devoirs, c'est l'endroit où on a une ligne de, du temps où on peut retrouver les devoirs qui ont, que l'enseignant euh, a proposé aux élèves. Euh, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une application euh, de devoirs. C'est un outil qui permet aux enseignants de créer, distribuer, suivre et réviser les travaux des étudiants. Les étudiants, eux, l'utilisent pour suivre les dates d'échéance, les activités de leur tâche, puis consulter les rétroactions. Alors, si je clique sur « Team » dans le menu de gauche et que je choisis un groupe, euh, pour pouvoir retrouver les devoirs, il faut absolument être dans l'onglet « Général ». Alors, dans le menu en haut, ici, nous retrouvons les devoirs.